Ce soir, on est au musée Marmottan. C'est un moment de partage, de plaisir, avec plein de compagnies d'assurance, d'assureurs, autour de ces belles œuvres. C'est une très belle soirée. Je connais ACA depuis un certain temps puisqu'on est partenaire. C'est un partenaire de qualité qui offre aussi des solutions de qualité comme nous. Donc on, on parle le même langage avec des gens investis et vraiment on prend plaisir à travailler ensemble. Aider dans un moment difficile au niveau professionnel pour mettre en place notamment l'interprèteur comptable qui fonctionne merveilleusement bien aujourd'hui. On a des relations de travail tout à fait saines, constructives et c'est un plaisir de travailler avec ACA. Alors si j'étais un peintre, je serais Picasso mais je ne suis pas certain d'en avoir la capacité. Modestement, je serais Monet. J'adore ces peintures, les, la notion d'impressionniste, les naféas, tout ce qui tourne autour de ces, de ces thèmes-là. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Klimt. Il représente en fait les couples très souvent par des lignes, des courbes qui s'entrelacent. j'aime beaucoup la dynamique qu'il donne dans le couple. Si j'étais un peintre, sans hésitation, Van Gogh, pour l'oreille.